Bonjour à toi cher spectateurs, Elvis de Bazurman, c'est un sacré morceau. Un sacré morceau parce que ça fait un bon petit moment que Bazurman planche sur le projet, parce que ça faisait plus de 10 ans qu'il n'avait pas réalisé un film pour le cinéma, il avait bien sûr fait une série pour Netflix, mais la salle de cinéma lui manquait forcément. Il y a ce personnage, ce personnage assez emblématique à la fois de la musique mais aussi du cinéma mine de rien, donc il y avait tout un peu de réunis pour donner une œuvre qui allait clairement sonner comme quelque chose de particulier. Le résumé pour faire simple, dans les années 50, le colonel Parker est un forain faisant le tour des états unis avec sa star de la musique country, Hank Snow. Mais un soir, alors que Snow joue dans une petite salle, un jeune homme dont la musique va changer le monde va croiser son chemin. Bon déjà, autant poser un point tout de suite, avant qu'on s'aventure plus loin. Si vous n'aimez pas le style de Bazurman, N'allez pas voir Elvis, parce que ça sert à rien, c'est du Bazurman, c'est-à-dire que c'est très explosif, c'est très enjoué, ça part dans tous les sens, ça déborde d'énergie à un point où par moment c'est assez déstabilisant, c'est purement et simplement jubilatoire, donc si vous n'aimez pas cette partie-là du cinéma de Bazurman, bah, je vous déconseille un petit peu d'aller le voir. Pour ceux qui aiment, c'est un pur bonheur. C'est un plaisir de retrouver le cinéaste australien, s'éclater autant que ce soit avec la mise en scène, que ce soit avec la forme de son récit, que ce soit avec ses acteurs, que ce soit avec le style de son métrage, ça fait du bien. Après, 2h40 c'est très long. C'est très très long. On l'avait déjà un peu vu avec Australia, quand Bazurman prend tellement son temps qu'il s'étire, c'est peut-être par instant un poil too much. Et Australia en était la belle démonstration. Australia c'était sympathique, mais au bout d'un moment c'était clairement beaucoup trop long pour ce que ça voulait nous montrer. Ici, je ne dirais pas que c'est trop long pour ce que ça veut nous montrer parce qu'il a une figure tellement charismatique qu'il veut porter du début à la fin de son film et il a tellement de messages à faire passer qui sont très en rapport avec la série qu'il avait développée sur Netflix. C'est un film qui veut parler d'Elvis mais qui veut parler aussi d'une certaine Amérique d'une Amérique marquée par l'histoire, d'une Amérique marquée par la ségrégation, d'une Amérique marquée par les stéréotypes et les clichés qu'on avait tendance à coller sur une certaine partie du peuple américain. Donc c'est un film qui brasse tellement de choses, tellement de thématiques, tellement de possibilités d'interprétation, qu'en tant que spectateur, on peut limite avoir l'impression par que qu'il y a trop de choses. Et après par contre, le style de Bazurman va rassembler tous ces éléments dans une petite case qui va convenir au film, mais qui peut aussi un peu le limiter. Et ça, ça fait partie des choses qui font que le film, même s'il est vraiment grandiose, est par moments un poil trop frêle pour ce qu'il veut vraiment développer. Les stars de la musique fascinent, mais cela j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire dernièrement, mais par découlement, celle-ci passionne tellement les foules qu'il semble compliqué pour un auteur de parfaitement lui rendre hommage sans risquer de trop l'édulcorer, l'écorcher ou de trop la sublimer, et donc de ne pas avoir assez de recul. Baz Luhrmann et de retour au cinéma dix ans après son dernier film pour une œuvre à son image. Une œuvre endiablée, possédée, magnifique, emportée par une hargne et une passion tellement profonde pour le chanteur américain qu'il commet les mêmes erreurs que d'habitude dans son cinéma, mais nous passionne avec folie pour son héros rock et surtout role. En termes d'écriture, donc à la base, il y a une histoire développée par Craig Pierce et Baz Luhrmann. Les deux comparses ne se quittent pas. Le scénario a ensuite été réécrit par eux, mais aussi par Jeremy Donner et Sam Bormel. Ça fait beaucoup de scénaristes, mais en même temps, au vu de la tête qu'a l'ensemble du script, c'est pas si étonnant que ça. Parce que le récit a une forme qui peut sonner comme cliché sur le papier, mais qui arrive à aller dans des directions plutôt surprenantes. J'aime beaucoup, par exemple, le fait de commencer le récit par le point de vue du colonel Parker, ce qui est une bonne idée parce que ça donne une toute autre envergure à l'histoire et ça permet potentiellement au spectateur d'imaginer des choses par rapport à l'ensemble du récit qui va se mettre en place devant nous. En plaçant le colonel Parker, on veut nous placer potentiellement le récit du point de vue d'un mec sur lequel on a eu beaucoup de choses qui ont été dites au fur et à mesure des années, beaucoup de choses qui ont été révélées, et où du coup le point de vue du spectateur va être important parce qu'on se dit, est-ce que du coup ce mec était vraiment l'antagoniste de la vie d'Elvis. Donc ça, c'est une idée plutôt intéressante de base d'écriture. Derrière, il y a le développement de toutes ces thématiques, autour de la ségrégation, du rapport très particulier qu'a eu Elvis Presley avec la communauté afro-américaine, de son rapport à la ville de Memphis, de son rapport avec le public, parce que le film est très orienté par rapport à ça d'ailleurs, c'est pas si étonnant de voir à quel point c'est souvent répété, c'est-à-dire que même quand le colonel Parker va s'adresser à nous, il parle à nous comme étant fan d'Elvis, ce qui est un point de vue très intéressant et qui place entre guillemets le scénario dans une dimension presque méta. Parce qu'à plusieurs reprises, en plus, le Colonel Parker va s'adresser directement à nous. Et, et tous ces éléments-là font en fait que le script va dans des directions qui, par moments, peuvent presque s'opposer et donner une sensation un petit peu de trop plein. Pour autant, je trouve que c'est plutôt homogène. Il y a vraiment cette sensation que le film, même s'il part dans beaucoup de directions, arrive toujours à se recentrer et à avoir Elvis Presley comme réel centre nerveux de la dramaturgie, et donc du coup, ce personnage permet de canaliser en fait toutes ces dimensions qu'on peut donner à cette œuvre. Et après par contre, on ne pourra pas enlever au film d'avoir un côté très linéaire, et que même si la fantaisie de Baz Luhrmann, qui est inhérente à la plupart de ses adaptations, emporte le récit par le biais de personnages ou par le biais de certains éléments dramatiques qui vont grossir les traits, pas lui enlever que derrière ça sonne un peu comme cliché quoi. Lerman, accompagné de Donner, Pierce et Brummel, nous offre l'écriture la plus classique possible dans le genre, ce qui peut donc être un sacré frein à l'immersion du spectateur dans son œuvre, car clairement cela sonne comme cliché, comme grossier et par moments comme peu novateur quand on voit les derniers biopics qui sont sortis. Mais pour autant les scénaristes dominent tellement ce personnage, parviennent si bien à le mettre en relief et à construire une forme qui nous passionne pour son cheminement dramatique et affectif que l'on a envie de laisser de côté cette idée que ce script est trop classique pour se laisser embarquer dans ce rapport si intime avec ce héros hors norme. En termes de mise en scène, bah c'est du Bazurman. qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus euh, C'est très explosif, euh, j'avais beaucoup d'appréhension parce qu'on m'avait dit que réellement les 30-40 premières minutes étaient un petit peu indigestes et allaient tellement dans tous les sens qu'on pouvait avoir l'impression que c'était trop. Je trouve pas. Je trouve que c'est plutôt homogène, encore une fois, il y a cette optique que l'ensemble du film doit avoir une réelle cohérence par rapport à ce qui est véhiculé au début. C'est, encore une fois, bourré, bourré, bourré de, de paillettes et, et de glamour à un point où, honnêtement, Bazurman va risquer un jour de nous faire faire une overdose de ça. Euh, mais c'est son style. Encore une fois, c'est ça le truc, c'est que je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de gens qui aient du mal avec le style de Bazerman, mais on ne peut pas lui enlever qu'au sein d'une production audiovisuelle qui a parfois tendance aujourd'hui d'en plusieurs des pays euh, anglo-saxons à, entre guillemets, faire rentrer beaucoup de cinéastes dans un moule, lui ne rentre dans aucun moule. Donc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas son style, il est là, il est énergique, il est intense, il est puissant, et il va avec cette optique de de vouloir transporter le personnage dans quelque chose de, pas fantaisiste, mais d'extrêmement marqué, visuellement et graphiquement. Et c'est ça en fait qui emporte le film et qui moi me fait vraiment aimer le style de Bazurman, même si bien sûr, je me rends compte que c'est dégoulinant de paillettes, de bons sentiments et de facilité, et qu'au bout d'un moment, ben bah, clairement on peut en avoir marre. L'Urman ne change pas, le cinéaste australien ne veut pas changer, et en un sens, on ne lui demande pas car il apporte quelque chose d'unique et de symbolique à cette œuvre sortant clairement de l'ordinaire ou en tout cas de ce que l'on a actuellement l'habitude de voir aujourd'hui dans les salles obscures. Indéniablement, le style du metteur en scène est appuyé. Visuellement très intense et marqué par une patine et un graphisme qui peut limite ne pas convaincre une partie du public, mais il y a une énergie et une vivacité d'esprit qui emporte l'ensemble du métrage et qui laisse un sentiment profond de passion et d'immersion pour ce héros qui ne peut pas plaire à tous, mais qui amusera et emportera les passionnés. En termes de casting, celui-ci est excellent. Je n'ai rien à retirer dessus, tous les acteurs sont bons, que ce soit Olivia De Jonge, que ce soit Helen Thompson, que ce soit Richard Roxborough, que ce soit Kelvin Harrison Jr., que ce soit David Wenham, que ce soit Cody Smith-McPhee. Tous les acteurs sont réellement excellents, mais Baz Luhrmann a toujours su très bien diriger ses acteurs, donc il a rien à redire. J'aime beaucoup la performance de Tom Hanks, un poil caricatural, mais Vu que c'est au que ça passe, je trouve. Et il arrive très bien à se fondre dans la peau de ce personnage qui est tout de même extrêmement charismatique et très énigmatique. Et je trouve qu'il porte très bien le film dans la partie vraiment narrative mais aussi dans la partie où il se retrouve personnage de cette histoire. Mais bien évidemment, vous vous en doutez ce film vaut le coup d'œil surtout pour la performance de l'acteur principal qui, au-delà de sa ressemblance physique assez bluffante avec Elvis Presley, a su surtout complètement cerner le personnage et lui donner un charisme et une force indéniable à l'écran. Austin Butler est immense, l'acteur délivrant une prestation littéralement possédée par le démon du rock and roll et d'une star qu'il rend attachante, émouvante, touchante, mais surtout, qu'il rend charismatique à souhait. Au bout du compte, Elvis est à l'image de son réalisateur. Très explosif, qui part dans beaucoup de directions, qui peut nous perdre, mais qui arrive toujours à se recentrer. C'est un film visuellement très marqué. Encore une fois, je le répète, si vous n'aimez pas le style de Baz n'allez pas voir ce film. Ça ne sert à rien, C'est pas celui-ci qui va vous faire aimer le cinéaste. C'est encore une fois dégoulinant de paillettes, comme je disais, et de glamour. C'est assez impressionnant. L'histoire, même si elle est très classique dans sa base, arrive quand même à nous embarquer dedans. Mais bien évidemment, vous en doutez, on retiendra surtout la prestation d'Austin Butler dans le rôle d'Elvis. Mais clairement, Elvis de Baz Luhrmann, si vous avez l'occasion d'aller voir en salle, ben je pense que vous allez bien vous éclater devant. Et c'est vraiment, vraiment un bon retour en salle de Baz Luhrmann. Et je trouve que ça fait du bien de le revoir autant s'éclater avec sa mise en scène et aussi, autant, aussi bien nous embarquer dans les péripéties de ce personnage tout de même assez marquant. A plus